Bienvenue sur Off to Bliss Et non, nous ne sommes pas revenus en Belgique, malgré le mauvais temps, nous sommes toujours à Manille, mais comme vous le voyez, il y a un ouragan qui s'approche de Mani, et donc il fait un temps vraiment épouvantable. Et donc on n'avait pas trop d'idées de vlog, qu'on est toujours confiné, donc on ne peut toujours pas euh, se balader dans la ville de Mani, et on n'avait pas envie de vous refaire encore un vlog sur la vie ici, parce que ça devient un petit peu répétitif. Et donc on s'est dit, bah en fait on a plein de vidéos en stock euh, que nous n'avons pas encore euh, montées. Et en fait, l'année dernière, on avait fait des essais pour Off to Bliss. On avait fait quelques petits voyages, des petits city trips, et on avait toutes ces vidéos-là en stock. Et je n'avais pas encore fait le montage. On me suis dit, bah, pourquoi pas faire le montage et proposer ces vidéos. Alors, comme premier vlog souvenir, bah, on vous propose d'aller en Allemagne. Alors, vous allez me dire, l'Allemagne, c'est pas la destination la plus sexy du monde. Bah, Détrompez-vous, il y a de très beaux endroits en Allemagne. On y mange très bien. Et on vous propose deux destinations vraiment à faire. C'est Heidelberg et Karlsruhe. Retour vers un été normal, retour vers l'été 2019, let's go dans le land de Bad Württemberg au sud-ouest de l'Allemagne, Edelberg est traversé par le Neckar, un affluent du Rhin. La ville compte 160 000 habitants. Ville romantique qui est connue mondialement pour son splendide château, qui fut construit et habité dès le début du XIVe siècle par les comtes palatins, le premier des sept princes électeurs du Saint-Empire romain germanique. Au XVIe siècle, la ville fut au foyer du protestantisme et accueille notamment Luther en 1518. Pas Martin Luther King, Luther, Personnage atypique, la princesse palatine Elisabeth Charlotte épousa le frère du roi Louis XIV qui lui-même détruisit la ville en 1689 lors de la guerre de la ligue d'Augsbourg et détruisit une partie du château. C'est un le beau frère. Heidelberg est une des rares villes allemandes avec Ratisbonne épargnée par les raids aériens massifs qui ont dévasté l'Allemagne entre 1943 et 1945. Cette ville donne une idée de ce que devaient être les villes allemandes avant la deuxième guerre mondiale. Heidelberg est aussi connu mondialement pour son université, la plus ancienne d'Allemagne, fondée en 1386. Voilà après un peu visiter le, le pont et les, le spot, bah, une petite pause réconfortante, vous allez voir. Donc moi je prends toujours une Weissbier en Allemagne, j'adore ça, c'est la bière euh, typique euh, blanche. C'est assez nourrissant, hein. vous buvez ça, vous avez mangé euh, cinq morceaux, cinq tartines de pain. Mais euh, c'est très bon, enfin, en tout cas c'est bien servi dans des grands verres. Et nous, il a pris une, une radler, c'est de la bière un petit peu fruitée avec limonade dedans Santé non À nos vacances On a très très faim, là on a trouvé un resto mais apparemment c'est fermé, c'est la schnitzelbank mais je pense que c'est Bon finalement on a trouvé un restaurant parce que l'eau était fermée les spécialités allemandes c'est assez bizarre comme resto parce qu'on dirait au fond qu'il y a, je sais pas, on dirait que c'est une ancienne euh, fabriquée à la bière, peut-être ici non. Deuxième bière de la journée, hein. on va prendre du poids ici, ça je vous le dis. Astuce de grand-mère pour les guêpes apparemment, euh, vous mettez des citrons et des clous de girofle et ça les éloigne, donc les petites bestioles sont pas là. Note va manger comment tout ça euh, Je sais pas. Donc ça c'est euh, souvent le truc qu'on mange partout en Allemagne, c'est euh, bah, le porc, euh, crispy crispy pork, ils appellent ça comme ça. Mm -hmm. Et là c'est des, des boulettes, euh, euh, comment ça s'appelle ça Ça porte un nom, je sais plus. Choucroute. Moi j'ai pris schnitzel avec champignons, sauce champignons et euh, des frites bon appétit hein? c'est bon mm -hmm. j'ai goûté le porc de Noël Bon, moi j'ai fini, mais Noël est-ce qu'il a fini euh, Je ne sais pas moi. Il, Il y a encore tout ça Il je' jamais fini, on a ce pas aussi. Il faut tout manger. Hein. En Allemagne, ils mangent tout. Hein. Ils mange parfois deux comme ça. Hein. Noël, tu pas fini T'as pas tout mangé c'est énorme, c'est pour deux personnes Bouffe bien lourde On va prendre du thé en rentrant parce que là on va mourir Bon bah voilà Et donc après avoir visité Heidelberg On s'est rendu le lendemain matin à Karlsruhe Qui se trouve à plus ou moins 50 km au sud-ouest de Heidelberg Située comme Heidelberg dans le land de bade württemberg la ville de Karlsruhe est bordée par le Rhin et se situe à quelques kilomètres de la frontière française et de l'Alsace. Elle compte plus ou moins 310 000 habitants, ce qui en fait la deuxième ville de la région après Stuttgart. C'est une ville relativement récente, créée en 1715 par le margrave ou marquis Charles-Guillaume de bade durlach dans des styles baroques et néoclassiques. Le Margrave a d'abord fait construire le château, sur le modèle de Versailles, puis la ville a été planifiée autour de lui. C'est donc un plan en éventail et les rues rayonnent autour du château comme un soleil. Versailles, Roi-Soleil, vous me suivez Comme la grande majorité des villes allemandes, elle a été détruite à 80% durant la seconde guerre mondiale, mais lors de la reconstruction, les architectes ont conservé le plan initial. La ville abrite entre autres la cour constitutionnelle d'Allemagne et le centre d'art et de technologie des médias, que nous visiterons dans ce vlog. Noël, que penses-tu de Karlsruhe T'aimes pas J'ai pas grand-chose mmh. Et on est là pour euh, visiter ma, co ma, ma cousine. Parce que Noël est une cousine qui habite euh, pas loin d'ici. On n'a pas encore mangé. Euh, on a juste bu un café. On, a un peu... on attend, on verra bien. A few minutes later. Donc qu'est-ce que c'est C'est un resto voilà. serré. Et ça j'ai pris un... Euh... Mmh. Un plat avec un poulet. Un mousse. Euh, mousse Et ça, je sais pas, c'est quoi. pas mm. amour, hein. Oula, Noël, qu'est-ce que c'est? Ça c'est les pâtisseries allemandes, c'est délicieux. Mm. C'est avec de la cannelle. Hein. Ouais. Ça s'appelle comment en anglais? Cina... Cina... Non. Cinnamon. Cinnamon. Roll. Roll comme mm. ça. Wow. Ça c'est taille allemande, XXL. Mm. Après avoir mangé eh bien, nous, nous sommes rendus dans un musée exceptionnel qui est un musée sur euh, les médias en général et sur les euh, technologies liées à l'image mmh. ouais. Je' pas café mais... attends. musée des arts numériques de Karlsruhe, et là on visite une exposition assez terrible, très interactive avec plein de, de caméras d'écran et tout ça, c'est vraiment très très chouette, ça s'appelle euh, une vision du futur, et euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Tu as t'occuper de tous les François qui sont là. Qu'est-ce que tu vas faire Et donc après le musée, on s'est rendu pas loin de Karlsruhe, chez une cousine de Noël qui s'appelle Gifty et son mari Christophe. Et on y a dégusté un mémorable barbecue, vous allez voir ça en un âge. Hi. hi, to my vlog. Hi. hi, this is my niece Sarah mm. and my friend. Michel. Hein? Ah, Melissa, sorry. Hi, got I... Hi Christian, say hi to my vlog. Hi, I'm like, Bien. I can't <laughs> <mabibis> lang, <ha? laughs> it's funny. <laughs> cake, oh, okay. It. What what is this? Kabayong buntis. What is that? Kabayong budlat. It's <laughs> <laughs> <did you> <laughs> It's a pizza. it's a big pizza. <laughs> okay. Okay. Thank you. <laughs> <palabasa sa> to, <laughs> Thank you. <yutan> Alors c'est une sorte de gâteau pomme je pense avec... Et là c'est un peu comme une ça enfin, c'est salé avec des oignons ça une pizza Hi, Hi, what are you cooking? C'est mon sac à terre là I what's this? Oh yummy what's this? Um, Namtok nam tok Nam tok sauce This was pinata huh? This is um peanut? Pinachas? Oui. Pindas. Pinachas? Pinachas? Non, non, non, non, Wow. Ça. Wow. Et là, il y a un barbecue, ça va être terrible, avec plein de, de plats différents et une viande là, marinée qui est vraiment top. Miam! Mmh. Ça? T'as faim? Oui, j'ai très faim. C'est tout pour ce premier vlog souvenir d'Oftublis. Euh, J'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, je vous en proposerai un nouveau. Et nous irons certainement à Amsterdam, mais je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Le petit bouton s'abonner, la petite cloche, le petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. N'oubliez pas aussi de consulter la page Facebook et notre compte Instagram. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt sur off to bliss Ciao, ciao